Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène, votre cultivatrice de passion. Aujourd'hui, je suis en vacances et c'est pour ça que je suis dans une piscine, dans un lieu assez paradisiaque. Par contre, c'est des vacances qui sont très méritées. Je vous dirais qu'en ce moment, je suis encore extrêmement fatiguée parce que pas plus tard qu'hier, c'était le séminaire euh, duquel je vous ai déjà parlé, le séminaire qu'on organisait sur les tendances en marketing touristique. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien, j'étais très stressée, puis je pense que ça a beaucoup paru aussi, on me l'a dit, que le matin j'étais très nerveuse. Par contre, c'était vraiment une très belle activité, très contente de, du déroulement, surtout qu'on l'organisait seulement en cinq semaines. Avec Karine, une autre volontaire du NITERA, et l'aide des étudiants qu'on a formés en même temps sur l'organisation d'événements. J'ai quelques images à vous partager euh, si vous voulez voir de quoi ça va être là. Je m'avais donné euh, une conférence aujourd'hui, une heure ce matin, une demi-heure cet après-midi. C'est un assez gros challenge. Je suis prête. C'est parti. en más cuotas de mercado, en una mayor base de clientes y también en una mayor influencia del mercado de la empresa que tiene su posicionamiento. ¿Cómo posicionarse? Hay tres etapas importantes para establecer su posicionamiento. La primera es que conozcáste y eso podemos hacer eh, hacerle con la, el análisis quota. Después de identificar a su consumidor y finalmente de evaluar su competencia. Vamos a ver cada etapa y cómo podemos hacerlo para su empresa. Et voilà, je suis de retour à la maison. C'est la fin de la journée. Euh, on avait aussi d'autres professionnels qui sont venus parler de marketing digital, marketing culturel, marketing social. Tout s'est bien passé. Bon, les Péruviens ont une petite tendance à être en retard, donc on a dû commencer avec une salle à moitié vide, puis on a terminé avec une salle presque pleine. À part de ça, tout s'est super bien passé. Alors voilà, c'était le séminaire en tendance de marketing touristique check une chose de faite sur le long mandat que j'ai pour cette année. C'était quand même un gros morceau, donc j'avais très hâte de voir de quoi ça aurait l'air. Et bon, il reste encore quelques petites choses à faire, et bien entendu, je vais probablement écrire encore certains articles pour vous partager plus l'expérience en détail. Alors sur ce, je vous envoie des rayons de soleil, du coucher de soleil qui est juste ici à côté de moi, et je vous dis à très bientôt! Au revoir!